C'est parti en direct du festival OA. Donc on est euh, en direct toujours sur notre Facebook Et aujourd'hui nous avons été voir les cantines, les cuisines, les food trucks euh, qui sont sur le festival Donc euh, voilà, ils n'ont pas pu venir se déplacer et venir sur le plateau avec leur camion Ça aurait été hyper compliqué Donc on a été les voir, on a fait des petits reportages Des petites interviews bien sympathiques, on est tombé sur des gens très gentils et donc euh, on regarde ça tout de suite, vas-y Florentin, envoie-moi les reportages mon copain. Bon, Alors euh, bonjour, on est sur un food truck qui s'appelle le taco, le taco burger, pardon. Alors je vous laisse vous présenter, et nous expliquer euh, c'est quoi, chaque food truck a son concept, et c'est quoi votre concept à vous. Alors je m'appelle Nathalie, notre concept c'est euh, burger, frites, au bon, maximum en local et en produits frais. Euh, on prépare tous les matins nos frites. Le maraîcher est à 500 mètres de la maison. Euh, la viande vient de notre boucher du village, est dans de... la vallée de Londel. Du euh, du euh, les pains sont faits par un boulanger là, euh, manches euh, manches. quasiment tous les matins. Et après, les, les produits, euh, oui, au maximum, on prend du local. en fait. Et après, tout ce qui est... Euh, euh, emballage, on, fait les, on suit l'écologie au maximum et on a nos bières euh, normandes on a fait que des brasseurs normands bon, et bien. le cidre aussi, et bon, le jus de pomme est bio et, et de Normandie juste à côté de notre village aussi donc on peut pas faire plus local en fait on essaye de vraiment euh, local local vous bossez qu'avec les voisins en fait en, en gros c'est ça <rire> on bosse avec les voisins et ouais. c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool. Voilà, vous faites beaucoup d'événements comme ça, des festivals, des foires, je ne sais pas. Euh, on a un an, un an et demi d'existence donc euh, on nous demande de plus en plus parce que le bouche à oreille a bien marché, voire bah, bah, extrêmement le bien, le film bien film. marché. Donc on remercie fois, aussi on nos fait clients fait parce ça. que bah, c'est grâce à ça qu'on est appelé. Maintenant en fait, au lieu que ce soit nous qui démarchons les festivals, c'est eux qui viennent nous chercher donc c'est mieux pour nous en tout cas. Et on a surtout eu la chance euh, que nos clients et nos partenaires euh, appellent le Goemio pour qu'on soit dans le Goemio Édition Normandie euh, qui va sortir là fin septembre, début octobre. Euh, donc on, un, on sera le seul foot-truck normand à être dans le Goemio Édition Normandie. Ouais. D'accord, c'est peut-être parce que c'est bon en fait la Je pense, <rire> enfin j'espère que c'est pour ça et puis pour, euh, pour notre humour et puis euh, c'est vrai qu'on a l'habitude de se taquiner avec mon mari, donc euh, c'est notre façon de vivre depuis 22 ans, donc euh, voilà. Après c'est naturel et on est comme ça et on a la joie de vivre, donc... Euh... Et c'est votre boulot à plein temps Oui, oui. Voilà. Il y a eu un déclic, on dit maintenant on fait un foot-truck, en gros c'est ça. Je peux faire le quelques... bol des patrons et euh, quelques... bah, monsieur bientôt à la retraite, mais moi, pas moi. Et il ne se voyait pas rester tout seul à la maison euh, à attendre que je finisse mon boulot. Et puis ça nous trottait dans la tête depuis quelques que années. Je me suis dit bah allez go, voilà. Il est fonctionnaire, donc il a pu prendre deux ans de, de disponibilité. Et, bah, voilà. Et on vit, vit l'aventure du coup, c'est cool. On s'est lancé pas forcément la bonne, au bon moment. En plein euh, Covid et en plein. Euh, Confinement, oui, sur du... Mais il y en a beaucoup qui ont eu cette idée là. Hein. <rire> à force de discuter avec les gens, euh, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Hein. Bah, je pense que ça fait aussi beaucoup euh, de choses dans la tête des gens. Et, voilà. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé deux minutes. Et puis euh, à plus tard. Merci. Au revoir. Alors, un food truck. Donc, on fait la tournée en fait. On fait la tournée des cuisines euh, du festival. Et donc là, je suis avec Soukotaï. 76 je vous vous présenter personnellement et nous expliquer c'est quoi le concept parce que chaque food truck a priori a son concept donc euh, bah, Bonjour, donc, euh, Arnaud et Laetitia. Donc, euh, nous, on est gérants donc, du food truck Sukhothai depuis 5 euh, depuis ans. Donc, on on s'est basé sur une cuisine euh, thaïlandaise, euh, variée, avec des plats traditionnels, euh, avec euh, des menus où on mélange féculents, légumes, euh, viande, dans le but de euh, changer un peu l'alimentation et puis de rentrer dans une euh, nouvelle euh, alors on va reprendre le secret. Je suis en train de réfléchir en même temps je suis fatigué. Ouais, euh, ouais, euh, ouais. Cool. Euh, donc euh, non non, euh, on essaie de faire euh, donc des plats divers euh, avec, euh, avec des plats euh, nous, équilibrés, voilà, avec euh, des, des produits frais. Donc, euh, donc voilà, on est positionné nous sur sur Dieppe, dans la région Dieppoise. Donc on a été invités ici pour ce festival parce qu'on fait beaucoup d'événements, d'événementiels. Donc, euh, donc voilà, c'est une première édition. On espère euh, être présents également l'année prochaine. Donc euh, voilà, tout s'est très bien passé. Le temps est avec nous déjà, on a eu un beau week-end. Donc, euh, donc non, non, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Pour une première, c'est quand même pas mal. Alors, le food truck, il se balade, exclusivement sur les festivals ou vous faites autre chose ah, non, non. Donc nous, au quotidien, donc, on a un partenariat avec, euh, avec EDF. Donc on travaille, euh, on travaille dans une centrale euh, tous les jours, toute l'année, donc après on peut on est privatisé nous souvent les week-ends, en semaine aussi, le soir, bah après tout dépend tout dépend des demandes, donc euh, les, les gens nous contactent sur Facebook, par Messenger et puis euh, et puis après en fonction des demandes si on, et des disponibilités qu'on a, donc euh, on est présent ou pas. Alors justement, j'allais y venir, c'est quoi vos réseaux, comment on vous contacte bah, euh, Réseau Facebook, on a également un Instagram. Mais plus généralement, on a un numéro de téléphone, mais c'est vrai que généralement, les personnes nous contactent plus sur le réseau Facebook, Messenger, pour rentrer en contact avec nous, pour justement les privatisations, etc. Donc, Sukotai 76 c'est ça le Facebook Le, le Facebook, c'est Sukhotai Food Truck. Sukotai Food Truck, voilà, ok. Donc là, pour vous contacter, Sukhotai Food Truck sur euh, Instagram et sur euh, Facebook principalement. Voilà, voilà, tout à fait, ouais. Merci à vous de m'avoir accordé ouais, deux minutes, c'est vraiment cool. Merci, au plaisir. Bonne continuation. C'est bon donc on est sur le Festival Oa et là on est parti voir un food truck, euh, je te laisse te présenter, nous dire euh, comment s'appelle ton food truck, et euh, c'est quoi le concept, etc. Ça marche. Alors je m'appelle uh, Gauthier Soulet donc voici le food truck de Gothab, donc c'est un food truck euh, donc, itinérant qui propose des... et là on est parti voir un food truck, euh, je te laisse te présenter, nous dire euh, comment s'appelle ton food truck, et euh, c'est quoi le concept, etc. Alors je m'appelle Gauthier voilà, Soulet. donc voici le food truck de Goma, On a du pain est qui est souvent fait euh, en boulangerie tout ou tout alors c'est du pain bio. Des... On a voulu varier un petit peu avec des produits aussi vegan. Donc on a aussi des saucisses végétariennes, des nuggets végétariennes. Et, euh, et donc voilà, on a voulu proposer un concept un peu sympa avec des QR codes qui sont incrustés dans les... Dans, dans la fresque en fait qui renvoie directement sur le site et qui explique aussi il y a une petite bande dessinée qui montre un peu l'univers de Dogota donc Dogota c'est pas Bogota c'est Dogotas donc c'est la ville des chiens et donc il euh, y a tout un univers un peu magique autour de, de la ville de Dogota donc on a, on a créé une petite bande dessinée qui, qui, que vous retrouverez justement en scannant les QR codes D'accord. donc voilà et, euh, et donc voilà le but c'est de faire euh, principalement les festivals euh, les événements privés les anniversaires voilà, donc euh, cette année, on a fait principalement la région et après, bah, on compte effectivement traverser la France euh, à la recherche des de, de chouettes festivals. Voilà. Mais, mais le camion, c'est vrai qu'il est magnifique. Il, il est vraiment cool. J'ai repéré un QR code il est là. J'en ai vu un là. J'en ai un dans l'œil, etc. Ouais, c'est super chouette. Alors pour, On va le filmer, ça. Après, on, comme ça, on pourra accéder à la BD euh, euh, directement. Euh, ça fonctionne bien le public est, euh, répond bien là-dessus euh, sur euh, le concept euh, euh, bah, du hot dog vegan, tu vois, de base, euh, ou, ou voilà, etc. Oui, donc bah, le hot dog vegan, il y a de plus en plus de demandes. Après, ça dépend, ça varie vraiment des festivals. On a vraiment des festivals qui sont très demandeurs. On dire, en moyenne, on va dire, que, de manière générale, c'est 25-30% grand maximum on va dire de la demande, mais de plus en plus, en tout cas, de gens. Après, il y a des gens qui sont curieux aussi. Par exemple, pour les nuggets, il y a beaucoup de gens qui sont curieux de, de goûter les nuggets. Donc pour des produits comme, ouais, comme la Negas, je trouve ça intéressant de montrer qu'on peut faire les, quasiment la même chose en, en végétarien. Et euh, mais en tout cas, oui, il y a de plus en plus de demandes, clairement. Vous avez des réseaux On peut vous suivre En dehors du QR code, etc. Euh, euh, oui. Sur dogota.ue. Euh, dogota. Voilà. dogota. Alors, euh, sur Instagram, vous avez aussi euh, Dogota Food qui renvoie sur la boutique de Paris. Parce qu'on a créé une boutique aussi à Paris, juste à côté du, de la rue, rue Sainte anne pardon. La rue Villédo. Donc, c'est une petite boutique avec un univers très particulier, je vous laisse découvrir euh, sur Dugota Food, du coup, sur Instagram. Ok, super. Bah, merci de euh, nous avoir accordé euh, deux minutes euh, pour présenter euh, ce magnifique euh, foot truck. Vraiment, il est beau. Il est très, très chouette. Il dénote par rapport aux autres. Il... <rire> voilà. Merci. C'est une petite boutique avec un univers très particulier, je vous laisse découvrir sur Dugota Food, du coup, sur Instagram. Ok, super. Bah, merci de euh, nous avoir accordé euh, deux minutes pour présenter euh, ce magnifique foot truck. Vraiment, il est beau. Est très, très chouette. Voilà. Merci. Alors, voilà, c'était toutes les cuisines, voilà. Alors, on a mangé dans un, on Merci, vous dira pas parlé. lequel, mais c'était très bon, c'était très très bon. On a, on a mangé un hot dog, <rire> on a été au, au Bogota euh, hier soir, peut-être que ce soir on ira dans un des deux autres, clairement. Voilà, on va voir. Alors, voilà, c'était toutes les cuisines, voilà. Alors, on a mangé dans un, on vous dira pas lequel. Allo, pourquoi, pourquoi j'ai découpé, Martin Ah bon, d'accord. Donc on, on finit, euh, bah c'est fini pour les foutreux, on ira manger peut-être tout à l'heure. Voilà, donc on, on se rejoint peut-être tout à l'heure pour un autre direct, si j'ai des artistes qui passent, alors que Maxime passe. Et voilà, <rire> un artiste, un artiste passe. Et voilà, allez, bisous béco, à tout à l'heure.